Bonjour, je m'appelle Tristan, je vais vous présenter Ludovic, agent technique à la piscine de la Boissière à Morlaix. Bonjour, je m'appelle Ludovic Lefalaire, je suis technicien à la piscine de Morlaix et je suis aussi agent de nettoyage. Et j'ai postulé ici à la mairie de Morlaix en tant que plombier chauffagiste. Ça collait bien parce qu'en même temps je suis ambulancier, donc c'est vrai que s'il y a un enfant qui, qui se sent mal, je peux toujours, moi, m'occuper de l'enfant et les ménageurs toujours s'occuper des enfants qui sont dans l'eau. Donc il y a un avantage sur ce que j'ai fait avant. Dans une entreprise publique comme là où je suis, donc là, ville de Morlaix donc j'ai été pris avec trois mois de, en stage en gros après j'ai été, euh, sta, été stagérisé un an et euh, après la stagérisation d'un an on est titulaire de son poste en fait je fais l'accueil des enfants je fais les analyses de l'eau donc euh, c'est moi qui décide de fermer la piscine ou pas s'il euh, si y a quelque chose dans l'eau si, euh, si les données sont pas bonnes donc euh, mon planning commence à 6h45 et je finis à 19h, 19h30 donc moi il faut que mon objectif c'est que les euh, sanitaires, les plages et euh, les vestiaires soient désinfectés, propres pour l'accueil euh, des enfants Je peux fermer la piscine parce qu'il y a aussi un vomissement dans l'eau, donc là j'ai un protocole de nettoyage à faire donc mettre le robot dans l'eau pour nettoyer le robot faire un lavage de filtre. donc c'est tout ce qui est technique qu'il hein. y a un minimum de 4 heures de fermeture Alors la, la vidange d'une piscine ça consiste à désinfecter euh, tout ce qui est euh, Vestiaires, douches, toilettes, les plages de la piscine. Après, il faut qu'on nettoie aussi la piscine en elle-même, donc on doit la vider. Après, on passe de l'acide dedans, on désinfecte. Puis il y a tous les petits travaux, il y a les pédiluves, donc c'est là où on marche dedans, qui sont à désinfecter, nettoyer aussi. Alors, l'ARS, c'est l'Agence régionale de la santé. Donc, ils viennent une fois par mois faire des analyses de l'eau pour savoir si notre eau est vraiment correcte. Parce qu'il peut y avoir des staphylococques, donc c'est des maladies, comme des champignons, euh, tout ça. Donc ils font des analyses pour ça. Et ils nous envoient un papier comme quoi c'est correct, on peut rester ouvert. Hein. Voilà. Alors il y en a quatre, obligatoires. Donc il y en a une le matin, avant que les élèves rentrent dans l'eau. Il y en a une à 11h30. Euh, J'en ai une autre à 13h30 et une autre à 18h euh, avant de partir. Être souriant. Être à l'heure, surtout. Vouloir travailler. Voilà. Mon salaire, alors mon salaire c'est euh, on, on va dire 1300, parce que euh, j'ai euh, des primes en plus, donc c'est vrai qu'à la ville de Morlaix on a le droit à des primes, donc j'ai le droit à deux primes par, euh, par an, qui sont assez élevées, et en même temps quand on a des enfants, on a des pourcentages aussi, euh, donc c'est vrai que ma paye, je dis 1300, c'est le salaire de base pour travailler ici, dire, entre 1250 et 1300.